Salut et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où aujourd'hui Petite vidéo originale, on va pas parler d'une carte bleue ou d'un tuto crypto banal ou d'un ledger, on va parler d'un navigateur internet. Un navigateur internet qui est un petit peu particulier puisque ses fondations reposent véritablement sur la crypto monnaie, à savoir que le fondateur a quand même un joli petit CV d'être genre le cofondateur de Firefox et du javascript. Ils ont levé à peu près je crois 35 millions en quelques dizaines de secondes pour faire ce projet là et de ce projet là est née une crypto monnaie, le Basic Attention Token, en résumé le BAT, BAT, et un navigateur internet qui s'appelle Brave avec un joli logo de Lyon. Alors quels sont les avantages de ce navigateur Eh bien d'abord c'est un véritable bloqueur de pubs ambulant. Il essaye de forcer le HTTPS partout pour plus de sécurité, il bloque les liaisons avec les pubs, il bloque les trackers et il vous fait un joli compteur en page d'accueil pour vous montrer que Chrome, même Firefox un petit peu plus réputé concernant la vie privée, le gros dégueulasse Internet Explorer ou la pourriture de Edge dont personne ne veut avec Windows 10, ne respecte pas autant tout ça en essayant de couper les liaisons et de couper les liaisons envers les pubs et les pubs sont un premier facteur aussi d'infection euh, virale ou en tout cas de malware dans vos ordinateurs puisque la plupart du temps c'est dans le code des pubs d'un site web toutefois bien innocent qui va ensuite vous afficher un petit peu des saloperies partout dans l'ordi. Et comme ça coupe toutes les liaisons et toutes les publicités et eh bien de ce fait il est nettement plus rapide. Certains le trouvent même plus rapide que Chrome pourtant réputé extrêmement rapide. Alors ça je vous laisse euh, juger vous-même dans le temps. Ça dépend de votre site web que vous visitez bien entendu du nombre d'images de, de, ou de vidéos qui sont affichées à l'écran et bien évidemment de votre connexion internet et encore une fois vous pouvez utiliser le navigateur que vous voulez ou le PC à 3000 ou 4000 balles si vous êtes sur une connexion internet toute pourrie, si vous n'êtes pas allé voir ma vidéo comment tester le débit internet de votre appartement, maison ou future maison avant de faire votre crédit 25 ans et découvrir que vous afficherez YouTube en 320p eh bien euh, je ne peux rien faire pour vous, même avec Brave, vous n'irez pas forcément beaucoup plus vite. Désolé, mais la grande force de Brave, ça va être l'aspect financier si j'ose dire. Ça veut dire qu'en fait, mensuellement, vous avez un certain nombre de BAT, donc de Basic Attention Token, qui est directement intégré dans votre navigateur et qui va vous permettre de rémunérer les créateurs de contenu. Vous estimez qu'il le mérite tout simplement. C'est-à-dire que quand vous allez visiter en tout cas ma chaîne YouTube Langue de Geek ou mon blog langue de geek.fr pour lire des articles, et eh bien euh, cela va me rémunérer légèrement, hein, je vous rassure, je ferai pas fortune avec ça en BAT. Euh, vous aurez en tout cas une partie mensuelle qui sera réservée à cela. Vous pouvez également, quand vous visitez un site web, je disais tout à l'heure que vous pouvez la pub est interdit avec BAT un petit peu partout, les liaisons avec les publicités des sites web, l'autoriser sur certains sites web, de ce fait le créateur de contenu continuera pour lui même à être rémunéré pour les contenus qu'il produit et ça c'est plutôt cool de votre part. En fait c'est vraiment euh, le consommateur qui devient l'acteur rémunérateur pour bien un petit peu couper les vivres des sites de merde et puis pour favoriser les sites qui vraiment se décarcassent quoi. Donc vous grosso modo vous n'avez rien à faire qu'utiliser le navigateur Brave, ça s'installe en trois petits clics comme n'importe quel logiciel. Il est disponible sur tous les systèmes d'exploitation y compris sur votre téléphone mobile. Je vous mets bien évidemment le lien en commentaire dès que vous aurez installé Brave je crois que vous avez l'équivalent de 5 dollars de BAT à dispatcher où bon vous semble et puis si j'ai bien compris en tout cas à chaque fois que vous irez voir moi ou Waltamer par exemple eh bien ça va utiliser ces BAT pour rémunérer le créateur de contenu. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que c'est plus rapide par rapport à votre Firefox ou votre Chrome ou votre IE ou Edge de merde euh, parce que c'est intéressant de, de le savoir d'avoir vraiment votre votre ressenti là dessus et sachez que que le BAT, le Basic Attention Token, vous pouvez bien évidemment le trader sur les gros sites de trade à savoir Binance, Bittrex et compagnie. C'est une véritable crypto-monnaie qui peut aller s'échanger contre des euros et des dollars ou contre d'autres crypto-monnaies. Voilà on vous a fait un article bien plus complexe que ça sur geek.fr. Je t'invite à aller lire l'article, à t'abonner à la chaîne ainsi qu'à la newsletter pour disposer des vidéos avant les autres. Ciao